Je ne pouvais pas laisser passer le jour de 28 20 décembre 2013, c'est-à-dire aujourd'hui, sans rappeler une citation de John von Neumann, un de mes mentors et un des pères de l'informatique, grand mathématicien, physicien. Il disait « Si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est uniquement parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la vie est compliquée. »« Les maths sont simples, la vie non. » Quels mots vous font plus peur Angle ou guerre Maladie ou médiane Factorisation ou famine Divorce ou diagonaliser une matrice. Action de Hilbert ou accident. Voilà quelques arguments en faveur de sa citation. Je la prends comme un axiome. Bien sûr, il faut vivre pour se rendre compte de la vérité de cette affirmation. La vie, pour certains n'est pas un long fleuve tranquille. Merci, John von Neumann.